Bah wesh wesh les amis! Bon bah d'abord, excellente année hein, puisque euh, là il y a 2016 qui commence donc on vous souhaite que du bon et euh, pour pas mal de gens, euh, l'IFOP, euh, CSA, BVA, euh, 2016 euh, c'est une année qui sent très bon puisque c'est une année préélectorale et qui dit année préélectorale dit multiplication de sondages. Là on en a déjà un avant-coup avec les primaires, euh, qui est le mieux placé à droite, euh, qui pour battre François Hollande, tout ça tout ça, mais on en aura aussi pour euh, quelle est la thématique essentielle euh, auxquelles euh, s'attachent les Français, euh, qu'est-ce que veulent les Français euh, pour 2017, donc on va voir fleurir les sondages. Et on va les voir fleurir parce que euh, notre vie là est quand même assez chaotique, personne ne sait trop euh, ce que les français ont dans la tête et donc la politique paraît complexe et euh, les sondages, comme ils ont l'air d'être une mesure neutre et objective de ce que pense la majorité, ils fonctionnent pas mal comme une boussole tu peux te repérer avec les sondages t'es homme politique, tu comprends pas trop mais grâce aux sondages tu peux t'y repérer. Et nous à euh, Ouzon Causer, comme on a un peu pris la bonne résolution de, de critiquer et d'être exigeant dans le débat public et qu'il y aura énormément de sondages, on va se demander euh, si euh, vraiment, si euh, rigoureusement et scientifiquement, euh, les sondages peuvent apparaître comme euh, une mesure neutre et objective de ce que pense la majorité. Un bon sondage, ça doit d'abord être représentatif. Alors, qu'est-ce que c'est représentatif? Bah, c'est tout con. C'est impliqué par la flemme du sondeur. Le sondeur ne va pas appeler 70 millions de français. Il est flemmard, il appelle qu'un échantillon. Cet échantillon, la plupart du temps, c'est 1000 personnes, des fois 2000 ou 4000, mais la plupart du temps, c'est 1000. Et comment il est construit? Il est construit avec les mêmes proportions que les proportions d'hommes et de femmes, de jeunes et de vieux et de toutes les catégories socioprofessionnelles qu'on a dans les enquêtes de l'INSEE. Il faut qu'il y ait les mêmes proportions dans l'échantillon de 1000 personnes. Et cette méthodo, ça s'appelle la méthode des quotas. Alors la méthode des quotas c'est ce qui permet aux mecs d'être trop serein, de dire mon sondage est représentatif et euh, j'ai tant et tant de marge d'erreur. Le problème c'est que la méthode des quotas elle est vraiment galère à mettre en œuvre parce qu'il leur faut 1000 personnes bien calées et ne serait-ce que pour avoir 1000 personnes qui répondent à l'enquête, ils sont même pas encore calés, il faut déjà qu'ils appellent 20 000 numéros. Donc c'est très compliqué d'avoir les gens qui répondent comme il faut pour la méthode des quotas. Et le problème c'est que c'est tellement compliqué que les... on peut commencer à comprendre qu'il y a toute une partie des gens qui ne répondent pas pas et qui sont différents ceux qui répondent pas que ceux qui répondent ils ont peut-être euh, autre chose à faire ils sont peut-être au chômage ils sont peut-être plus jeunes ou d'autres prédicats et du coup comme ils sont différents ils auront aussi des opinions différentes dans les enquêtes et cette différence qui implique des différences d'opinion dans les enquêtes cette différence entre ceux qui répondent et ceux qui répondent pas et eh ben le sondeur il peut rien en savoir et il fait comme si elle n'existait pas il y a là à la casam j'ai pris quand même des gens et, et euh, personne n'a répondu mais ça change rien à mon sondage le sondeur il fait comme si c'était pareil pour dire que son sondage par méthode des quotas est représentatif. Et en plus de croire qu'il est représentatif, il nous dit même quelle est, quel est sa marge d'erreur alors qu'il n'a aucune, aucune idée de la différence entre ceux qui répondent et ceux qui répondent pas. Donc on voit que finalement, si on regarde statistiquement, bah notre affaire commence mal et les sondages sont pas une mesure si bien faite de l'opinion des français. Et puis, euh, bah, en plus de tous les biais de représentativité qui fragilisent les sondages, il y a un autre problème, c'est le choix des questions et la manière de les poser. Parce que ce truc-là aussi oriente énormément les réponses. Alors le choix des questions, bah, c'est souvent des questions qu'on ne se pose pas du tout, qui peuvent nous être posées par les instituts de sondage et les mecs qui payent. Par exemple, on a un exemple marrant, c'est euh, euh, un sondage qui a été fait fin 2012 et qui posait vraiment la question quand pensez-vous que la France sortira de la crise économique Alors cette question, même l'économiste le plus fin, il peut pas y répondre, c'est du pur doigt, doigt mouillé. Il laisse le choix en 2013, 2014, 2015 ou plus tard, mais personne n'en sait rien. Donc clairement, cette question, les Français n'ont aucun avis, et c'est pas une mesure de l'opinion de la majorité, c'est une question que les gens ne se posent pas. Mais pourquoi ce truc-là existait Eh bah bien ça, évidemment, parce que RTL, ils avaient envie de faire leur pub, ça coûte pas cher un sondage, ils ont publié ce sondage pour que d'autres gens titres sur le pessimisme des Français, ce qui n'a pas manquer d'arriver. Donc euh, vous voyez qu'une première manière d'influencer les résultats d'un sondage, c'est de bien choisir les questions. Et l'autre problème, là, au plus du choix des questions, c'est la manière de les écrire. Et ça, c'est très connu en psychologie, ça s'appelle un effet de cadrage, et euh, c'est la manière d'écrire la question qui change les réponses. Et ça, euh, d'ailleurs, je vous réfère à un article majeur, si vous devez lire qu'un article dans les sources, c'est celui-là, c'est sur notre site, c'est un article sur la réforme des retraites de 2003, qui prend énormément d'exemples sur les retraites, il détaille tout. Allez lire cet article, mais nous, on va vous prendre des exemples un peu comme ça pour vous voyez la vibe alors vous pouvez voir un sondage très classique qui est par exemple euh, euh, pensez-vous euh, qu'il est nécessaire de baisser les charges sociales pour enfin relancer le travail et l'emploi et permettre au patron d'embaucher ça c'est des euh, manières de poser la question qui euh, d'habitude induisent des réponses positives il ya une autre manière euh, de montrer l'effet de cadrage c'est vous faire euh, de, de prendre un exemple d'un sondage qui existera jamais et un des sondages qui existera jamais ça pourrait être euh, un truc genre euh, euh, le après un gel des salaires de plus de 10 ans, euh, est-il enfin nécessaire d'augmenter le SMIC et le point d'indice des fonctionnaires pour relancer l'activité et l'emploi ce, ce, Cette manière de poser la question, elle est beaucoup plus claire et elle amène d'autres réponses. Donc vous voyez que euh, dans le choix des questions euh, ou euh, dans la manière de les poser, bah, en fait, répondre à un sondage, c'est plutôt répondre à une question euh, bah, qu'on ne s'est jamais posée et euh, on nous force à donner notre opinion ou alors répondre à une question qui est tellement orientée que quand le mec nous la pose, on est prisonnier de, ce, de son choix de question. Donc on voit que c'est absolument pas neutre, pas objectif et pas une mesure fiable de l'opinion des Français. Bah en plus de la manière dont euh, poser les questions et de choisir les questions, il y a un autre euh, problème, un autre facteur qui peut énormément modifier le résultat des réponses au sondage, c'est l'enchaînement des questions. Et ça, en psycho, c'est très étudié, ça s'appelle l'effet d'amorçage, et en fait, selon euh, les questions d'avant, la vibe émotionnelle dans laquelle elles vous mettent, eh bien vous allez avoir des réponses complètement différentes, ou positives ou négatives. Et il euh, y a Science et Avenir qui s'est amusé à faire une petite expérience sur leur site pour prouver cette hypothèse d'effet d'amorçage, et oui, ils ont trouvé des énormes différences de réponses qui variaient de 15 ou 20 points donc colossalement selon euh, si euh, la question T était amenée positivement ou négativement. Donc vous pouvez vous dire que bah, c'est pas très très grave, ça perturbe les résultats mais c'est pas malveillant mais euh, un site euh, dont on va vous mettre le lien euh, pour l'effet d'amorçage sur notre site et nos sources euh, recense des exemples politiques, d'utilisation politique de cet effet d'amorçage. Et ça c'est bien plus inquiétant pour nous citoyens. Il montre que par exemple l'IFOP a fait un sondage conditionné très très très, très positif vers les gaz de schiste. Et que, dans le camp d'en face, Greenpeace, lui, a fait un sondage conditionné très négativement sur le nucléaire. Donc alors nous, là, citoyens, euh, s'il y a un tel effet d'amorçage, est-ce que vraiment les, les sondages, c'est euh, une mesure objective et neutre de l'opinion de la majorité Est-ce que vraiment, on doit s'y fier s'il y a autant de billets et autant de billets d'amorçage Moi, je dis euh, quand même là de moins en moins. Hein. Bah en plus de tous ces billets statistiques d'échantillons et de questions, il y a le dernier billet, c'est le billet de présentation. Quel titre, quelle phrase on écrit sur un sondage Comment on fait parler le chiffre Et là, il y a deux billets, mais grâce à Libération, on peut les synthétiser en un seul exemple et on les remercie. Ces deux biais, c'est comment est-ce qu'on compile les chiffres, puisqu'il y a plusieurs items et on les rassemble pour en faire des phrases, et quel titre on y met. Et là, franchement, l'exemple de Libé est parfait, c'est pendant les présidentielles, il a fait beaucoup jaser. Libé voulait vendre du papier et voulait faire un titre, un gros titre qui fasse peur à son lectorat vers, euh, pour le vote euh, vers Marine Le Pen. Il fallait 30% qui veulent voter pour Marine Le Pen. Le manque de pause, c'est que leur sondage, il leur donnait bah, pas mal qui voulaient euh, certainement voter pour Marine Le Pen, c'est en janvier, certains qui voulaient probablement voter pour Marine Le Pen, donc ils ont rassemblé ces deux catégories, là ça devient bien, mais c'était pas assez gros. Donc ils ont aussi pris euh, ceux qui ne votent pas pour Marine Le Pen, mais eux sont pas sûrs, tu vois, pas sûrs de pas voter. Pour arriver à 30%, il fallait quand même rassembler très large, et là, par contre, ils pouvaient plus mettre 30% veulent voter Marine Le Pen, ils ont mis le 30% en gros, mais n'excluraient pas de voter Marine Le Pen. Donc là, on voit que quand même, les chiffres, parfois, on leur fait dire ce qu'on veut, ou on rassemble des catégories, des trucs qui n'ont pas beaucoup de sens, ceux qui sont oui, ceux qui sont peut-être, ceux qui sont, je sais pas du tout, mais tu peux quand même me mettre là si t'es un enfoiré. Donc euh, on, on peut rassembler les chiffres de manière complètement loufoque. Et surtout, on peut faire des présentations très racoleuses qui, euh, pour nous, citoyens, bah, n'ont aucun intérêt pour l'intérêt général. Et qui, franchement, avec un peu d'esprit critique, on devrait douter. Ces sondages-là ne sont pas une mesure neutre, objective de l'opinion de la majorité, mais une création d'un directeur de rédaction un peu malveillant euh, pour faire pas mal de clics. Bon, ben entre les biais qui sont là dans n'importe quel sondage, et là moi je pense aux biais de représentativité, et au passage si quelqu'un vous dit qu'il suffit de publier les marges d'erreur pour que ce soit clean, là vous avez tous les arguments statistiques pour être sûr que sa marge d'erreur il ne la connaît pas, et que sa représentativité elle est fumeuse. Donc en plus de tous ces biais euh, qui sont là pour tous les sondages, il y a tous les biais qui dépendent de la manière d'écrire les questions, de les compiler, de les choisir, de les présenter, etc. Et donc là normalement vous avez toutes les armes et tous les arguments pour être certain que quand vous voyez passer un sondage, bah, il faut le prendre avec des énormes pincettes, douter et examiner bah, « Attends, qui me fait ça Pourquoi Pourquoi il demande ça Est-ce que les gens ont une opinion ?» Donc là, normalement, ça c'est bon. Et c'est urgent de l'avoir en tête parce que euh, si euh, les sondages sont pas une mesure objective et neutre de l'opinion de la majorité des Français, cette euh, opinion, ils peuvent contribuer à la construire et à la manipuler. Et ça, euh, c'est très très très dommageable, d'autant plus dans un moment de confusion idéologique. Donc on vous invite à partager le plus possible autour de vous euh, ces outils et ces armes d'autodéfense intellectuelle parce que euh, la petite musique des sondages qui comme ça influence nous font croire que c'est objectif et, et sont un support de discussion dans nos vies euh, c'est cool mais on aimerait bien que ça s'arrête bon, bah, moi j'étais très content de vous revoir euh, j'espère qu'on va passer une putain d'année de 2016 ensemble et je vous fais plein de bisous, à bientôt les amis, ciao Wesh wesh les amis